Euh, voici une, la première chanson dont j'ai écrit la musique. Pendant 30 ans, j'ai écrit des textes de, de chansons. Euh, Donc maintenant, je vais écrire les musiques pendant 30 ans. Et probablement que j'irai les chanter les 30 années suivantes. Ben, enfin, j'espère. Toi habite loin plus loin que l'horizon raconte-moi ta vie tes rêves d'enfant dans la Comment est ta maison et qui sont tes amis Chante-t-il des chansons comme des pinceaux dans New York, Shanghai ou C'est quoi la vie des hommes Rio, Québec ou Nîmes Une éternelle énigme la vie sur terre est un mystère, mystère et boule de gomme. Quand tu vois une fille, te sens-tu bien à l'aise? As tu les yeux qui brillent comme de la bresse, quand la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 et boule de Boule de gore. Si quand tu dis je t'aime Tu sens battre ton cœur C'est bien qu'on est les mêmes, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, que l'on soit d'ici ou d'ailleurs, New York. Champs Tokyo, Dubaï, Delhi, Vérone, nan Nana, nan, nan, mystère, boule de gomme.